Hmm. Bonjour. Voici une dizaine d'années que j'ai choisi d'adopter un style de vie vegan. Cela veut dire, en fait, que je ne consomme aucune, aucun produit d'origine animale. Ça veut dire ni viande, ni lait, ni œufs, euh, ni euh, cuir, ni rien du tout, en fait, qui euh, proviennent de l'exploitation, de la séquestration, de la mise en esclavage euh, d'un animal pour le manger ou pour euh, utiliser ses, ses ressources. Alors évidemment, euh, vous imaginez que cela suscite beaucoup de questions dans mon entourage. Euh, certains posent des questions plutôt sarcastiques, ça veut dire pas le ne veulent pas trop y croire, ou d'autres considèrent les vegans comme de sacrés enquiquineurs, euh, des extrémistes, euh, des gens agressifs, euh, voire fascistes. Euh, J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et puis, euh, bien sûr, la plupart du temps, donc des questions honnêtes, sincères, de gens qui se questionnent et qui ont déjà euh, souvent vu, et vous l'avez certainement vu, euh, la violence institutionnelle que l'on inflige aux animaux au travers, euh, évidemment, de l'élevage intensif. Il reste évidemment aussi la question de l'élevage non-intensif, ça veut dire de l'élevage traditionnel, dont nous allons aussi pouvoir parler. Alors voilà, au cours de toutes ces années, j'ai euh, collecté en fait beaucoup de questions, j'ai choisi euh, de les traiter une à une, des questions ou des affirmations aussi, que j'entends évidemment, euh, de les traiter une à une euh, et en apportant différentes choses. Déjà en apportant des faits, euh, quand on peut en avoir, par exemple nous avons des faits, euh, des données tout à fait... Euh, sûre et certaine sur le lien entre l'environnement et la façon dont l'humanité s'alimente. Alors, comment je vais m'y prendre Eh bien, je vais essayer dans, dans ma méthode d'avoir déjà ce qu'on appelle une approche socratique. Ça veut dire de nous poser des bonnes questions. Hein. L'approche socratique nous amène à ce qu'on appelle la maïotique. Euh, la maïotique, ce qui nous permet donc d'accoucher justement de connaissances, de savoir, de plus de sagesse par le principe du questionnement, du questionnement intérieur. Je vais bien entendu aussi euh, essayer d'apporter... Euh, des éléments euh, scientifiques lorsqu'on peut en avoir. Par exemple, nous avons euh, aucun doute sur la corrélation qu'il y a entre le réchauffement climatique et le type d'alimentation que l'humanité a aujourd'hui. Donc le lien entre l'agriculture intensive et le réchauffement climatique. Donc on a des données là-dessus. On a aussi des données sur la santé, des données scientifiques, des analyses qu'on a. On sait aujourd'hui, euh, par exemple, euh, les dangers de la, de la viande, en particulier de la viande rouge, euh, créatrice de, de cancer, donc considérée officiellement comme cancérigène. Et puis je vais euh, challenger aussi euh, un bon nombre de croyances que nous avons. Nous le savons, depuis la nuit des temps, la société humaine se construit autour de récits et donc de croyances partagées, pour une grande partie pas du tout fondées sur euh, des faits scientifiques ou sur des faits vérifiables, mais plutôt sur euh, ces fameuses croyances qui justement créent cette euh, cohésion sociale et justifient une société euh, au regard d'elle-même. Je vais aborder la question du véganisme sous différents angles. Euh, bien entendu, déjà un angle général pour, pour dire de quoi il s'agit, euh, répéter un petit peu les les questions que j'entends la plupart du temps au cours d'un repas ou à l'emporte-pièce, savoir si, par exemple, je survis, si j'arrive à survivre en tant que végane. Et puis j'aborderai ensuite ça de manière un petit peu plus structurée dans d'autres vidéos. La question, bien entendu, de l'éthique, de à savoir si on peut considérer aujourd'hui comme éthique le fait d'exploiter de, les animaux, de les manger, de les tuer comme nous le faisons. Il y a la question environnementale. Euh, savoir donc l'impact euh, observé, euh, questionner l'impact que l'élevage aujourd'hui a sur euh, l'environnement et sur la biodiversité et puis la question évidemment de la santé, euh, à savoir bah oui cela s'avère-t-il sain ou pas de manger euh, des produits euh, animaux pouvons-nous vivre et survivre justement euh, sans en consommer un point aussi que je voudrais préciser, euh, je ne vais pas chercher ici à vous convaincre euh, tout simplement parce que ça ne marche pas. Euh, pas plus qu'on peut convaincre euh, un fumeur d'arrêter de fumer. Euh, il peut avoir toutes les données du monde sur euh, le fait que fumer cause quelques cancers assez désagréables euh, et lui laisse peu de chances d'avoir une fin de vie euh, tranquille. Ça suffit pas. Donc, je vais pas essayer de vous convaincre. En fait, je vais plutôt partager avec vous mon expérience personnelle, mes questions, mes doutes. Bien entendu, je n'ai pas les réponses à tout et je ne prétends pas du tout avoir des réponses universelles sur les questions animales, sur l'alimentation, sur l'environnement. Par contre, je sais une chose. Je sais que... Déjà, beaucoup d'entre vous se questionnent, euh, sans avoir forcément franchi le pas vers le véganisme. Beaucoup d'entre vous se questionnent. Et puis partout, euh, j'entends des gens dire, voilà, j'ai diminué ma consommation de, de viande. Euh, je sais que euh, on participe à quelque chose de terrible et terrifiant pour la planète. J'ai vu euh, des vidéos euh, de différentes associations qui montrent la sauvagerie institutionnalisée dans les abattoirs. Donc, il y a une prise de conscience qui se, qui se fait. Néanmoins, euh, ce que j'ai pu observer, j'ai pu observer que si euh, les gens, si vous, un jour, vous décidez vraiment, j'entends bien, vraiment de vous renseigner, de vous renseigner à la fois sur les chiffres, ça veut dire l'impact climatique réel, euh, parce que les lobbies vous disent, euh, de vous renseigner sur la santé de manière sérieuse, de manière complète, de manière exhaustive, et surtout aussi d'examiner votre conscience ça veut dire de savoir ce qui se passe au fond de vous, finalement, à l'idée de tuer ou de faire mal à un animal, de savoir si, un, si un animal entre dans la pièce, un, un chat, un chien ou un cochon euh, ou une vache, ça peut arriver un peu, un peu plus rarement. Mais si vous vous trouvez en présence de tels animaux, avez-vous vraiment envie de leur faire du mal Avez-vous vraiment envie de planter vos crocs dedans et de les manger euh, « Vous sentez-vous en train de saliver lorsque vous les voyez ?» vous voyez, il y a des comme ça des questions de conscience que vous pouvez euh, vous poser qui vont aussi vous amener des éléments de réponse. Alors là, évidemment, on sort de la preuve scientifique, on passe vraiment dans la question de la conscience, de la posture avec ce même mystère qui fait que à un moment donné euh, l'humanité a pris conscience que le racisme l'esclavage euh, ça s'avérait pas si bien que ça et euh, on a vu la naissance de la déclaration universelle des droits de l'homme donc de l'humanisme ça veut dire qui euh, rend euh, universe, euh, universel euh, la notion d'humanité, eh bien peut-être allons-nous voir un même mouvement vis-à-vis -vis du spécisme, ça veut dire ces arbitraires qui décident qu'un chat a plus de valeur qu'une vache, euh, qu'un chien a plus de valeur qu'un cochon, et qui finalement définissent toute une théorie euh, envers les animaux qui s'avère totalement arbitraire et euh, extrêmement violente. Donc voilà, peut-être une prise de conscience va se faire, mais en tout cas, cette prise de conscience se fera en vous. Et seulement en vous, vous n'avez pas du tout besoin de moi ni de quiconque pour vous en convaincre. Vous avez d'abord besoin de faire une véritable démarche, un véritable examen à la fois intérieur et à la fois extérieur. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour ces vidéos.